Café Blitz Suisse. Si vous aimez votre café fort, alors cette marque est faite pour vous. Une teneur élevée en robusta garantit un café au corps plein et prononcé. Café Bourbonne est une histoire à succès italienne dans laquelle un torréfacteur local est rapidement devenu l'un des noms les plus importants du marché national et le principal fournisseur de capsules et de dosettes. Les grains Arabica proviennent d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les grains robusta, au goût prononcé, proviennent principalement d'Afrique centrale. Les blancs. Mélanges du sud sont parfaits pour un espresso fort ou un cappuccino chocolaté. Un de nos favoris actuels. Café Blitz. Oh, oh,